Et bonjour à tous les amis, le jour de vidéo pour une nouvelle vidéo sur Sonic Mania Aujourd'hui je vais vous montrer des modes Donc on va prendre Mighty parce qu'il y a un mode avec Mighty et un niveau avec Mighty voilà Donc voilà, le mode avec Mighty c'est Yoshi, Mighty se fait remplacer par Yoshi Alors normalement il est censé être vert, je sais pas pourquoi il est rouge Mais normalement quand vous, quand vous utilisez le mode il est vert et pas rouge C'est bizarre Mais j'ai modifié le niveau Green Hill il s'appelle Lost Valley. Maintenant. Maintenant, il s'appelle plus euh, machin, il s'appelle Lost Valley. C'est un, un, un nouveau niveau avec une euh, voilà. Zone. Je sais pas si j'ai toujours l'autre niveau, on va voir ça. C'est des nouveaux customs euh, créés par des nouveaux, alors, forcément. C'est toujours sur la green zone, mais ça, ça pue. C'est le nom euh, Last of life. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce de manière. En enfin, même euh, temps, j'arrivais pas à mettre sur mon PC, mais maintenant j'arrive. Donc il euh, y aura voilà, un peu plus de vidéos sur ce jeu manière. On mais... sur le premier mais... Voilà. Je suis Sonic avec des modes. C'est bien ça, je suis Sonic avec des modes. Si j'arrive à installer ce micro-indien je vous rappelle que le directrice de l'indien de l'exemple de la chaîne YouTube, mais euh, c'était le jeu normal, j'ai fait quelques vidéos dessus, et puis ça, voilà. Voilà, là, il y a un monde de, euh, de Yoshi, voilà. Du Yoshi euh, qui remplit ce micro Stick. Bon, désolé pour les likes. Bon. Ah, du coup, vu que c'est Mighty euh, Yoshi, là, il est accessible au pic. Voilà, il n'y a pas de boss dans ce bon, jeu là. Bon, c'est comme ça il n'y a pas de boss. Hein. Ils sont courts, Pas très Au début, on est obligé de mourir. On a la prise du niveau. Après, on est obligé. Voilà. Donc là, on est dans la vallée. Acte 2. Donc là, on a la vallée perdue elle n'est pas vraiment perdue la, la vallée hein. euh, juste comme ça la vallée perdue voilà Aïe. en vrai les musiques sont sympas je suis dit euh, faire qu'un mode euh... oui parce que dans ce jeu on peut mettre plusieurs modes en même temps et c'est plutôt cool hein, qu'on puisse mettre deux, plusieurs modes. Ouais, c'est pour le Dying and tu il obligé d'en de mettre qu'un de modes. Là tu peux mettre des modes et des modes et des modes. Voilà. Tu peux, en mettre, voilà. tu peux en mettre plein de modes voir quelque chose, c'est un truc là-bas. Donc oui, on va voir plein, plein, plein, plein, plein de modes dans Sonic Mania en même temps, en même moment. Bon là, c'est avec les quatre plans, donc on va aller dedans. Hum. Ah oui, il est toujours. Ça c'est un niveau de Sonic 3. Lunch Bay. Donc un niveau de Sonic 3 dans Sonic Mania. Ouais. On avait déjà mais ce niveau, vraiment les, les gens ils aiment bien un mode avec. Apparemment les gens j'aime bien ce niveau qu'ils ont fait un mode dessus. Ah oui regardez, j'ai un autre mode. À n'avoir avec ça, mais ça, c une télé téléviseur, on peut modifier parce que c'est télé de. Euh... Comme ils s'appelle déjà, c'était télé là, c'est télé du mode Wii. Parce que c'est en fait, des boucliers, mais avec euh, texture euh, modifiée. Juste le mode. Ah oui, je fais la théorienne euh, euh, Yoshi. quoi, les marques. Parce que sont un peu petites ces mains On va pas se mentir, c'est un dinosaure. En même temps, enfin, c'est un T-Rex, en gros un Yoshi. Un T-Rex, un peu volé, mais pas trop non plus. Ah, ah pour après j'avais testé ce qui avait vu. Bref. c'est un signe 3 au dessus ah oui quand je pousse un mur on voit bien que c'est mighty et pas yushi l'animation ah, quand il y en a dans l'air à ça et oui je suis avec ma grosse truc tu vois ce que je Ah ouais, oui, et euh, attendez, il y a une voix normalement. Voilà, il y a une voix, je sais pas si vous l'aurez en entendue, mais en tout cas, après il parle pas fort du tout. Oui, d'ailleurs, les monstres, oula. Ah, j'en ai retenu les il y a des monstres qui étaient modifiés pour que ça corresponde au niveau, quoi. Donc, ça, c'est cool, c'est bien fait franchement, Le moda a été juste ce que. en description les modes parce que des fois ils sont pas trop le youtube enfin les robes mac64 belfair mais je veux dire des fois les modes c'est... voilà toi c'est un peu... Ah, bah, ouais, youtube mais bon, voilà alors j'ai n'importe quoi <rire> mais euh... on ouais, moi va vraiment que le Yoshi est pas rouge ça c'est le Yoshi de Super Sonic mais il se transforme en Super Sonic et devient rouge Yoshi mais c'est un bug du mode donc euh, si je un style normalement il sera pas rouge il sera vert mais bon vous avez pas chance que vous avez une meilleure peur que moi merde j'ai sauté dedans ouais non je peux pas faire c'est pas mal. non on s'en fout de ça voilà c'est pas ça c'est important il n'y a pas un mode là dessus enfin si y a un mode sur les boss sky en plus mais bon ça intéressant. bon le boss ça, ça change pas de base le mode c'est le même même mode euh, allez. Ce niveau, euh... je l'ai déjà fait, hein. sur Sonic 3, j'ai qu'à rien. Ah, je me rappelle plus. Ouais, ouais c'est c'est c'est c'est bien Sonic 3, parce que je reconnais euh, zeg derrière moi. Ma... Ah ouais, t'sais, t'sais, t'sais. on voit pas quand on, qu on est proche du sol, mais mais Yoshi euh, a une animation euh, grand and. On dire que c'est pas par là, c'est comme ça. On va là, hop là, une animation grand-pand de Yoshi. Sur Sonic Mania, ça fait longtemps Sonic Mania, c'est vrai, c'est bon, je vais pas refaire des vidéos, je vais pas tout de suite, en tout cas. Voilà, c'est peu pour le temps, voilà. Et puis, ouais, j'ai des modes hein, un petit peu pour changer les vidéos de Sonic Mania. Ce, ce niveau n'existe pas. Euh, voilà, il n'existe pas dans le jeu, c'est un mode qui fait ça, voilà, c'est ça dans le niveau presse garden parce que en fait en place fait, le niveau presse garden en fait c'est là -ce le temps de faire je sais pas si j'aurai le temps de faire votre niveau je pense que ouais ou quoi. Si je trouve, si trouve d'autres modes, achetez euh, HM sur Youtube, euh, voilà, hein. Sonic hein. ah, Mania, de Sonic Mania dans Sonic 1 par exemple, ouais. Sonic Mania avec euh, Sonic 1 pour pas que ça